l'ambiance du mois et le soleil va être une partie de ce mois en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va être dans votre secteur de carrière, tout en haut de votre ciel. Vos ambitions, vos objectifs, ce que vous voulez réussir va être au premier plan. Hein. De même, que les personnages qui sont importants dans votre vie, euh, je sais pas, votre patron, vos parents, euh, votre conjoint, euh, vous voyez, c'est tout ce qui est important et concentré dans ce euh, dixième secteur de votre thème. Euh, le soleil va faire très rapidement quelques conjonctions hein, qui peuvent pour l'une, un petit peu vous décourager, c'est rien, ça va durer deux jours, hein? et pour l'autre, vous donner envie peut-être de changer de vie, et peut-être que vous êtes en train de changer de vie, mais ça concerne surtout ceux du troisième e décan. D'ici le 20, euh, bon, le soleil va rester en Capricorne jusqu'à cette date, et puis ensuite il va rentrer en Verseau. et là ça va être très intéressant pour le premier décan, parce que, euh, premier deuxième décan, une partie, euh, le début du deuxième décan. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, Saturne va bientôt rentrer en Verseau, donc va passer sur les traces hein, du Soleil. Et ça va être un élément euh, très stabilisant euh, pour euh, les béliers du premier décan, parce que Saturne va être dans un secteur euh, qui est en harmonie avec votre signe, et qui représente, euh, comment dire, à la fois votre réseau amical, votre réseau professionnel également, et les projets que vous pouvez faire. Et avec saturne qui va se trouver donc dans ce secteur, on peut se demander légitimement si vous n'allez pas avoir un important projet que vous allez porter à bout de bras, peut-être en équipe, peut-être avec quelqu'un en tandem, mais en tout cas il y aura un important projet. Mm -hmm. En ce qui concerne votre travail et votre vie quotidienne en général, hein, puisque c'est géré les deux par Mercure, mais euh, bon, souvent ce sont les, les détails dans le travail ou les, les relations avec les collègues. Euh, euh, le, vous voyez le côté un petit peu répétitif, euh, un petit peu ennuyeux du travail. Hein. Bon, je dis pas que vous allez vous ennuyer, hein, mais c'est vrai que Mercure va être euh, en Capricorne dans un premier temps. Hein, et et que euh, bon, bah, vous allez vous attaquer à des tâches, qui, que vous allez trouver difficiles, vous, vous, trouvez, vous aurez l'impression d'être seul, d'avoir personne pour vous pousser, pour vous aider. Ça va durer un jour ou deux puisque Mercure est très rapide, hein, donc forcément ce n'est pas du tout euh, des, des, des choses qui s'installent. Hein. Vous pouvez aussi avoir un important rendez-vous, hein, puisqu'on est dans le secteur Capricorne où tout est important. Donc Mercure étant dans ce secteur-là, il est possible, comme elle représente les contacts, les rendez-vous, etc., que vous ayez par exemple rendez-vous avec votre boss ou avec quelqu'un d'important, de décideur, euh, si vous cherchez du travail, vous pourriez avoir un entretien hein, par exemple, enfin vous voyez, ce genre de de situation où vous êtes en position quand même de faire la preuve de votre savoir, de votre expérience, de ce que vous avez accumulé dans votre vie professionnelle. Et puis alors Mercure va passer au Verseau le 17, du mois, et euh, là l'ambiance va être totalement différente au, au niveau du travail, du quotidien, etc., de tout ce que représente Mercure puisqu'elle va se trouver chez Uranus, c'est-à-dire que tout va être urgent, hein, tout d'un coup. Alors auparavant avec Mercure en Capricorne, on avait le temps, euh, là avec Mercure en Verso on n'aura plus le temps de rien, hein. ça va être euh, bon, il faudra rendre un travail pour la veille, euh, il faudra vous dépêcher parce que vous serez en retard sur des choses, euh, euh, ben en fait vous serez pas du tout en retard, hein. ce sera une impression, ce sera votre vision à vous et en fait je pense que vous serez en avance même, hein. il y aura, euh, parce que mercure en verso elle a un côté très anticipateur, donc vous allez anticiper peut-être, c'est ça qui va vous donner l'impression que vous avez trop de travail, c'est que vous allez anticiper du travail à venir. Mm -hmm. En ce qui concerne vos amours, on démarre euh, le mois avec une euh, Vénus en Verseau, elle est au milieu, hein, euh, donc euh, elle, il lui reste encore euh, l'autre milieu du Verseau à faire, jusqu'au 13, et euh, bah, une Vénus en Verseau elle est très amicale hein, pour le Bélier, c'est-à-dire que euh, vous aurez probablement euh, plusieurs euh, euh, réunion amicales, plusieurs euh, plusieurs occasions de vous retrouver avec une, votre bande d'amis habituels pour faire la fête ou pour euh, je ne sais pas des activités euh, nouvelles euh, et euh, qui vont beaucoup vous passionner parce que la Vénus du Verseau elle se passionne, hein, elle se focalise sur des choses et ça devient euh, hein, la priorité euh, du moment, donc bon, une, une ambiance amicale avec tendance à l'ambiguïté. Hein. Dans certains cas, euh, euh, l'amitié pourrait être un petit peu plus que de l'amitié, ça pourrait être de l'amitié amoureuse, hein, euh, ou alors vous pourriez vous trouver un sex friend comme on dit. Bon, tout ça c'est hypothétique. Hein. C'est possible, mais ça n'est pas sûr. Après le 13, Vénus va passer en poisson, donc elle va être dans votre secteur 12. Hein. Elle se prépare à rentrer chez vous, mais elle a encore tous les poissons à travers à traverser, pardon. Et euh, quand Vénus traverse les poissons, et bien vos amours elles se mettent un petit peu.. Euh, sur le côté, hein, disons, ou alors c'est vous qui les oubliez, vous pensez à autre chose, c'est pas votre source euh, d'intérêt euh, principal. Disons que la deuxième partie de, de ce mois de janvier, euh, vous aurez d'autres centres d'intérêt que vos amours et euh, à la limite vous serez plus à vous occuper des autres, vous voyez, mais des autres sur le plan, je vais les chouchouter, je vais les soigner, je vais euh, m'occuper d'eux, leur donner des conseils, être euh, une aide, euh, me mettre au service hein, de ceux que j'aime, quoique bon on reproche souvent au Bélier son égoïsme, et eh bien là euh, je ne pense pas que vous serez égoïste avec cette Vénus en Poissons, au contraire! Mm -hmm. Une bonne nouvelle en ce qui concerne votre énergie, votre volonté, votre détermination et votre forme aussi, hein, c'est que Mars va être en Sagittaire, c'est-à-dire dans un autre signe de Feu tout le mois. Hein, donc vous aurez tous droit, pendant quelques jours, à un regain d'énergie, à un surplus d'énergie même, parce que Mars en Sagittaire, vous savez bien, hein, le Sagittaire amplifie tout, euh, donc vous aurez trop d'énergie. Hein. C'est un petit peu ce qu'on peut... Euh, on peut interpréter ça comme ça. Alors il y a plusieurs manières hein, de dépenser cette énergie, de manière à ce que vous puissiez dormir la nuit, ou vous détendre le soir quand vous rentrez chez vous après le boulot. Hein. Euh, parce que si, si vous ne dépensez pas l'énergie, elle va s'accumuler à un moment ou à un autre, bon, euh, ça va être, ça va vous déranger, ça va être un, un handicap. Hein. Donc dépenser cette énergie, euh, bon vous êtes bélier, dans le sport, hein, vous faites des grandes marches euh, au lieu de prendre des transports, vous marchez, euh, vous... Euh, je ne sais pas, il y, y a mille manières de dépenser son énergie euh, euh, de manière à ce qu'elle ne déborde pas, euh, qu'elle ne reste pas à l'intérieur et, et et ne se retourne pas contre vous finalement. Hein. Euh, donc vous pourrez euh, prendre des décisions, aller de l'avant sur vos projets, euh, travailler euh, davantage aussi, ça peut être une manière de dépenser votre énergie, hein, euh, vous mettre au boulot sérieusement et vous verrez qu'avec euh, poussé par mars, vous serez plus rapide que d'habitude pour euh, exécuter vos tâches. Hein, euh, sur le plan euh, purement euh, forme, santé, etc., Bon, c'est un Mars qui vous donne de l'énergie positive hein, et qui vous dit que bah, vous avez la forme hein, et que euh, vous pouvez y aller, qu'il ne faut pas avoir peur de dépasser un petit peu vos limites de manière à vous fatiguer. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne.